Aurélie, dans ta vie quotidienne, tu as des soucis avec ton déficit auditif Oui, je suis quand même souvent gênée, par exemple au téléphone, j'ai du mal à avoir une conversation, aussi bien euh, professionnelle ou une conversation personnelle au téléphone quand je suis chez moi. Euh, C'est difficile également pour euh, les situations de groupe, en réunion, bien les euh, repas situation où il y a vraiment beaucoup de personnes, c'est compliqué. Et est-ce que tu sais euh, s'il y a des aides techniques, des équipements qui pourraient te rendre service Est-ce que tu es au courant de ça ou est-ce que tu veux que je te guide là-dessus Ou est-ce que tu connais déjà certains dispositifs J'ai déjà utilisé certains dispositifs, oui. Par exemple, euh, dans les grandes stalls équipées de boucles magnétiques, de conférences, dans les quelques cinémas également. Les cinéma. euh, le magnétique, c'est surtout ce dispositif-là que je connais. Et ça t'apporte un, une bonne amélioration par rapport à d'habitude quand il n'y en a pas Oui, une très nette amélioration. Même. Euh, par exemple, en, en conférence quand euh, il y a un seul euh, émetteur de parole, un seul interlocuteur, c'est quand même nettement euh, mieux tu comprends clairement ce qu'il dit le conférencier avec une boucle magnétique quand il y en a une dans la salle de conférence oui en fait le son arrive à tout le monde dans l'oreille il y a moins de fatigue et beaucoup moins de perte d'information parce que quand il y en a pas tu dois lire sur les lèvres euh, j'essaie si la personne n'est pas trop loin ou alors euh, je me contente des documents écrits. en fait, hein, les diaporamas, je, je regarde les, les notes prises par mes voisins, enfin, j'essaie de trouver des, des stratégies comme ça. Ça c'est par exemple quand tu es en formation Oui, en formation, j'en ai euh, deux réunions, grosses réunions. Bon bah c'est une bonne information et tu sais s'il y a beaucoup de boucles magnétiques dans ta région euh, non, mais je vais dire que ça, ça manque d'informations là-dessus. Euh, par rapport aux, aux endroits que je fréquente, euh, pour les cinémas par exemple, je vais, je vais utiliser les sous-titres, les sous on parle des cinémas qui sont filés, des, euh, qui les, les films avec les sous-titres. Euh, donc je connais le site, Et pour les bouclements, tu vois, il y a le du buconest euh, mais est, ça reste assez méconnu je pense merci Aurélie on en parlera encore une autre fois